Euh... j'ai oublié de mettre dans l'enregistrement je viens de le commencer je, je continue. donc 7 des dix entreprises euh, qui, qui euh, font le plus d'argent qui font le plus de chiffres d'affaires sont situées en Nouvelle-Aquitaine dans les dans les espèces qui, dans les espèces à croissance rapide le pas maritime, mais la Nouvelle-Aquitaine maintenant c'est le double ce sont les résidents okay. Mais les grands groupes qui, sont, qui font marcher ces, en, ces entreprises-là, je veux parler de Tembec, le canadien, qui, qui fait de la chimie verte. Je veux parler aussi de Firmini, le premier grand groupe, euh, premier grand groupe en, en termes d'arômes et de parfums, euh, qui fait travailler une, une ancienne papeterie. Une ancienne et je veux parler de Smurfit Kappa qui est le grand papetier du... C'est toutes ces entreprises-là, je ne parle pas des Syries, je ne parle pas d'autre chose, toutes ces entreprises-là font de l'argent avec une matière première. voilà. Mais on n'a pas, nous, de, de, euh, de, de tissu industriel. Ce, ce n'est pas, pas spécifique à la foresterie. Hein. Si l'Europe, aujourd'hui, a un programme de réindustrialisation de, de, de l'Europe, euh, c'est bien, bien qu'on a des carences en matière d'industrialisation. Et ces carences, elles sont d'autant plus visibles en foresterie que en foresterie. Donc, la cohérence entre les entreprises, les administrations qui gèrent la forêt, la recherche, développement et l'enseignement supérieur, cette cohérence est partie euh, je dirais en cette émietté à la suite de la loi Pisani, j'y reviendrai. Donc c'est pour ça que mon message c'est l'impuissance de la puissance publique pour gérer un bien commun, parce que parce que la, la foresterie, je bien, je parlerai de foresterie, je parlerai très peu de forêt. Mais la foresterie aujourd'hui c'est un bien public, ça appartient à tout le monde. Et ça c'est un bien commun dont le déclin date depuis la loi Pisani, 1966, et, et, et on ne peut, à mon avis, j'y reviendrai, y remédier que par une intelligence collective qui rendra un paradigme qui sera, qui sera autre chose que le paradigme qu'on a aujourd'hui, qui est toujours plus de profit, et aussi bien dans la recherche, dans l'enseignement supérieur, dans les entreprises que dans les administrations. Voilà. La prochaine, s'il te plaît. Voilà. Donc, une petite histoire de, de, de droit public. Alors, pourquoi, pourquoi la, la foresterie est dans cet état-là C'est parce que euh, la foresterie, c'est une histoire de droit public et privé et qui s'est développée dans les luttes sociales on l'oublie. Déjà, du temps de la, de, de, des maîtres des eaux et forêts, dont La Fontaine était <rire> un, un membre, euh, on a retiré les compétences des baillis et des sénéchaux pour, pour les donner aux maîtres des eaux et forêts. Ça, c'était déjà... Voilà. Ensuite, au XVIIe siècle, on a eu une ordonnance de, Col de Colbert avec une mise en défense des forêts. On a interdit à des gens de pâturer les forêts. Hein. L'une la, la, des grandes activités agricoles, c'était la, la glandée. La glandée, c'est pas rien foutre, c'est regarder les cochons, c'est regarder les cochons pêtre sous des, les chaînées. Alors, cette glandée-là existe encore dans, dans, en Espagne et, et au Portugal pour faire euh, euh, un produit agricole qui est. Qui est très, très, donc c'est un système agraire, hein, un produit agricole qui est, qui est très, c'est, c'est le jamon belota, le jambon qu'on trouve dans les tapas, etc., qui coûte 300, 400 euros le kilo, c'est quand même quelque chose. Et donc, cette, cette existait, mais on a mis en défense. Donc là, je, je peux dire qu'effectivement, la colère sociale, comme on dit aujourd'hui, cette colère sociale est montée. En 19e siècle, on fait un code forestier avec la guerre des Demoiselles, en Ariège, pas si loin de là, où les gens se sentaient frustrés de ne pas pouvoir accéder à leur, à leur commun, ce qu'on appelait les biens communs. En 1857, la privation des biens communaux des Landes, et là aussi, ça a été une guerre terrible, dire on « on, on, on, on, on, on prend vos biens communaux pour planter » Et donc les gens, c'était des gens avec les échasses qui, qui, qui faisaient paître leurs moutons comme ça. Donc, euh, on, on, on, voit, on voit ça. Et puis l'école royale forestière de Nancy, qui est le début d'une administration forestière avec la recherche. La recherche a commencé à ce moment-là, avec l'école royale de, de forestière de Nancy. C'était... C'était une institution paramilitaire. Voilà. On avait des, on avait des, des, des, des, des, des, des gens qui étaient à la, au service de la, de la royauté. Voilà. Et puis, au XXe siècle, on a fait l'érableusement des terres agricoles avec la création du FFM. C'est là que je suis. Je commençais ma carrière. Je reviendrai sur cette création du FFN qui a été pour moi importante et qui est aujourd'hui méconnue dans les luttes sociales que font les écologistes et aux forestiers. Cette création du Fonds, le Fonds Forestier National, c'est un fonds financier qui a été créé après à la suite de la guerre de 39-45 pour reconstruire le pays et notamment les forêts qui avaient été meurtries par les combats et en plus, ce Fonds forestier national avait pour mission de reboiser la France en résineux. Uniquement en résineux. D'où les Tout ça Mais les gens ont bien fait leur travail. On leur demandait du résineux parce qu'on voulait être autonome vis-à-vis de la pâte à papier. ce qu'on n'est toujours pas. Et, et voilà que, bon, on, on dit... Il a fallu attendre 45, 46, la création du Fonds forestier national. 76, qu'on finance des, des, des peuplements avec des feuilles. Donc, le, le Fonds forestier national, c'était aussi pour, euh, pour lier à la loi du 22 mai 73, la loi du 22 mai 73 sur le matériel de reproduction. Il fallait. On est un matériel de, re, de reproduction qui répondent au paradigme de la foresterie de l'époque, qui était de faire des arbres droits et sans branches, pour avoir le maximum de flou possible. Et donc il fallait prendre des graines dans des peuplements anti-classés, hein, les mettre dans des pépinières agréées par le Fonds forestier national pour reboiser. J'écoutais il, il y a un an ou deux, une émission à la télévision avec ce journaliste euh, militant euh, qui, a, qui a travaillé avec Parthèse euh, euh, Hugo Clément, qui, avait, qui a fait une émission sur le Douglas, dans le Beaujolais et ailleurs, mais tu l'as vu, c'était non, non, qui, qui disait « mais c'est une aberration ». On plante du Douglas c'est une aberration. Mais le Douglas dans le Morvan, c'est l'essence qui croit le mieux. N'oublions pas que dans le Morvan, il euh, y, y avait des chaînes qui, qui étaient des chaînes qu'on a massacrées pour alimenter en bois de chauffage et en bois de construction Paris. Et donc, on a massacré ce, ce, et les sols et les chaînes et une fois que c'est ces sols et ces chaînes étaient massacrés. Ben, on a mis la première essence qui était le, le, le Douglas qui, qui venait très bien. Et donc il a dit mais c'est une folie. Il est allé même dans les syrins. Euh, bon, les gens ne faisaient que leur travail. Et ça c'était une opération légale que de couper ce, ces, ces Douglas, de couper ces, ces forêts pour les pour les renouveler. Donc la loi Pisani hein, qui, a, qui date de 66 commence. À, à vouloir non plus que l'on gère les seules forêts communales et domaniales, mais qu'on qu qu améliore la production et la gestion des forêts privées. Ouais. Et ces euh, CRPF, alors j'ai dit igref, parce que ces CRPF étaient euh, gérés, le, le directeur technique de ces CRPF était forcément un IGREF, un ingénieur du génie rural des eaux et forêts. C'est-à-dire qu'il était formaté avec ce paradigme de la forêt, de l'école forestière de Nancy, qui est passé d'école royale à école forestière de Nancy, avec le paradigme qui était une forêt de production. Voilà. L'ONF, c'est un établissement public industriel et commercial. C'est pas autre chose. C'est-à-dire qu'il doit faire du pognon. Et c'est pour ça que le, le le programme en cours entre l'État et la région, ce programme en cours là, prévoit de licencier pendant 5 ans 500 personnes à l'ONF, parce que c'est plus rentable, parce qu'on veut faire de l'argent en vendant des bois. Or, le prix du bois diminue inexorablement, or, l'utilisation du bois diminue inexorablement, d'où l'intérêt des autres fonctions que la fonction de production de bois. Pour, euh, pour les forêts. Voilà. Voilà. On a créé le corps des ITEF, hein, dont, je, dont je fais partie, des ingénieurs euh, techniques des eaux et forêts, un corps qui, qui n'existe plus. Donc euh, il a été vite. Euh, voilà. Et des techniciens forestiers, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière, comme technicien forestier. Voilà. Et puis au XXIe siècle, gestion durable des forêts. Là aussi, la gestion durable des forêts s'est traduite par une sorte d'appropriation de, euh, de, de la gestion forestière des forêts privées. C'est-à-dire qu'on a dit, la gestion durable des forêts, ça doit être comme ça, avec des normes et des techniques. Voilà. On a supprimé donc le corps des, TF, des, des ITF, et les YF sont devenus ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Alors ça, c'est intéressant, parce que dans GR, il y a génie rural, donc de la technique et puis là il y a des ponts, des ponts et des offrandes. On essaye de se retirer, de faire de, de l'environnement. Voilà. Tout ça c'est pour dire que la foresterie s'est construite sur euh, des luttes sociales, avec des privations, avec des choses comme ça et qui sont et qui sont finalement liées au paradigme qu'on a utilisé et qui ces paradigmes-là ayant engendré des paradoxes que je vais que je vais donner, voilà. Donc, les paradigmes et, et la façon... Donc, j'ai mis euh, cette, cette, cette, cette photo de, de, du tronçonnage d'un de, de, de, arbre euh, pour montrer justement que les, les choses euh, voilà, marchaient euh, ensemble malgré l'indépendance malgré, euh, <rire> de chacun des tronçons. Nourrir, abriter, produire et protéger, c'était le, le, la, la raison d'être de la foresterie. Mais si au début, au XIIIe, au XIVe siècle et, et jusqu'au XXe siècle, euh, on parlait d'espace forestier, hein, c'est-à-dire euh, un, un, un lieu qui n'est pas construit socialement, on est passé aujourd'hui au territoire forestier, c'est-à-dire un lieu qui est construit. Alors ça, c'est important, parce que certains aujourd'hui disent, on peut tout faire. Les territoires, les territoires sont multifonctionnels, en forêt. On peut tout faire au même moment, au même endroit. Ce que je dis, c'est que la réalité des choses, c'est pas ça. On peut pas tout faire. On peut pas promener des enfants pendant que les gens qui font de la chasse. Et ça, c'est un, un, un problème. Donc, il faut qu'il y ait des endroits qui soient, qui soient des endroits euh, spécifiques, dédiés à, à, des, à des fonctions. Et peut-être qu'on peut aussi avoir quelques endroits dédiés à plusieurs fonctions, mais pas toutes en même temps, pas tout le temps. Voilà. D'où l'idée d'ailleurs de mettre en défense. Certains, certains cas, pour, pour avoir une re, un renouvellement des peuplements. Et puis, on est passé ensuite, avec l'école royale de, de Nancy, de, de, du travail et de l'étude des peuplements. Et des peuplements pour la production de bois. Hein, le, au travail et à l'étude des peuplements sur des écosystèmes. Et ça, ça, ça change tout. Et, et le SAD, l'avait bien compris, avant d'autres, puisque le, le, le chef du département de stade euh, que j'ai rencontré à mon arrivée à l'INRA-Avignon à, à l'époque, ce, ce chef-là avait lancé euh, son, son, son unité d'éco-développement. Hein, donc c'était en 1982. Et donc lui, il avait très bien compris que c'est les territoires forestiers comme d'autres, et il devait travailler, et j'ai travaillé, en collaboration avec lui, pour, faire, pour, pour développer des, des pâturages sous forêt, notamment, peuplement. Donc on est passé d'un développement socio-économique, de ressources de bois principales, parce que la ressource de bois, c'était l'énergie de l'époque, il n'y avait pas de pétrole. Donc c'était ça. À un développement de toutes les utilités pour le bien-être des populations via un progrès scientifique et technique, avec une notion bien non, mais de ce qu'est qu le progrès scientifique et technique. voilà La prochaine, s'il te plaît. Donc, le, toute cette euh, évolution a, a généré des paradoxes au forestier. Alors, il n'y a pas de politique forestière non seulement. Il n'y a plus de politique forestière. Il y en a eu quand quand il y avait l'administration des eaux et forêts, avant le tronçonnage par Pisani, l'ONF va s'occuper des forêts communales et domaniales, les CRPF, les forêts privées, les DDA, les, voilà, les services régionaux forêts bois, qui vont eux, être les, les, les juristes de la forêt, etc. etc. Cette, cette, cet émiettement des, des, des attributions de chacun a fait que chaque entité s'est retrouvée à avoir une, une autorité légale, administrative, euh, qui l'a qui fait se séparer des autres en termes de liens. La forêt, donc, euh, n'a pas de politique forestière. La foresterie se traite au ministère de l'Agriculture, ce qui peut être d'ailleurs remis en question. L'ONF est sous double tutelle du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Environnement uniquement depuis 1996. Mais, et on peut, on peut se dire qu'en tant que ressource naturelle, hein, il n'y a aucune raison pour que la foresterie se traite au niveau du ministère de l'Agriculture, où il n'y a pas de direction des forêts. Il y a, pas, il y a, il y a une direction de, de l'agriculture, hein, mais il n'y a pas de direction des forêts. La forêt n'est plus un enjeu de développement socio-économique des territoires, alors que la loi Pisani avait rapproché ça. Je prends un exemple. Les incendies de l'année dernière à l'Andiras et à la c'est pas j'ai travaillé des années dans le massif landais c'est pas un hasard l'Andiras et tout ça il y a, y a un, du côté de, de l'Andiras il y a un, un gestionnaire Cole, qui a plusieurs milliers d'hectares qui a perdu 90% de sa forêt et qui faisait une silviculture, non pas dans les normes de la silviculture intensive qu'on veut faire, mais c'est Jacques Azra qui faisait une silviculture. C'est là que le feu a pris. 90% des incendies m'ont appris l'INRA à Avignon, je travaillais avec une équipe contre, qui, qui, qui travaillait sur les incendies de forêt. Ce n'est pas un hasard. Je le dis, je le dis, oui, faut, et, et parce que bon, je n'accuse personne. Mais 90% des et la forêt de la Teste. La forêt de la Teste, c'est une forêt qui a brûlé parce que elle a un statut particulier. Les habitants ont droit de parole à, ce, à, à la gestion de cette forêt. Les habitants ont aussi des bénéfices de cette forêt avec du bois. Comme c'est pas un hasard si c'est si parti de là. Alors qu'il y a mille endroits, ça. Donc je reviens à ce qui est dit, c'est plus un enjeu de développement économique des territoires. Pourquoi? Parce que à la suite des incendies de forêt, on a fait des colloques, on a fait des réunions, comme à la suite des tempêtes de, de 90. Et qu'est-ce qu'on entend dire? Oui, mais vous comprenez, euh, le bois, ça vaut plus grand-chose si on pouvait changer la nature du sol, hein, si on pouvait mettre des centrales solaires. et C'est des politiques, c'est Alain Rousset. Ça, hein. Si on peut faire, à la teste des lotissements touristiques, parce que le bassin d'Arcachon, il n'en peut plus, il y, a, il, y a, il y a plus de... Donc, il n'est plus un enjeu de développement économique parce que la forêt ne rapporte et la, la forêt de bois ne rapporte plus à et donc les gens sont là, à, les propriétaires de forêts sont là à, dans des scénarios différents. J'allais sur la première la première centrale solaire de l'OZ, qui se situe dans le sud des Landes. L'ONF a contribué à cette centrale en disant je, « je passe une convention de 30 ans, je coupe les, les pas maritimes parce que ça ne me rapporte rien, et je donne cette, ces, ces, ces hectares-là hein, aux, aux, aux gens qui veulent faire de, des centrales solaires. OK 300 hectares. Euh, Oryseo est une centrale solaire à côté de Sokats. Dix ans après, c'est 1000 hectares. Et c'est dans, dans le, le massif et on coupe en 10 ans, on faisait 300 hectares. Et 300 hectares, c'était la première ferme solaire européenne. Après, il y en a eu d'autres, à Socat, à Cestas, etc. Donc, ce n'est plus un enjeu de développement économique des territoires pour les politiques, alors que ça, ça, ça, ça devrait l'être encore, parce que la forêt n'est évaluée que sur la production de bois. La filière forêt, donc je l'ai déjà dit, cette filière malgré des rapports, des colloques, vous ne pouvez pas savoir le nombre de rapports que j'ai lu, ils sont, ils sont dans, le, dans le bouquin, le nombre de colloques auxquels j'ai assisté. Le bois matériau n'est plus un matériau dont, le, dont la demande et le prix augmentent régulièrement. On a une augmentation de la production, on l'a fait par la recherche, et j'y contribué dans la recherche. On a une augmentation de la production, mais on ne récolte pas cette production. Ça, c'est un paradoxe. Hein, c'est un gros paradoxe. Et en plus, aucune recherche n'a été faite sur qu'est-ce que euh, la recherche a apporté comme augmentation de production par rapport à l'augmentation du CO2 qui, lui, a fait une augmentation de production. Les arbres qui ont 20 ans aujourd'hui poussent davantage les arbres qui avaient 20 ans, il y a deux siècles, il y a plein de rapports de Nancy non. qui non, si, ont fait ça. Donc l'augmentation de la production ne, ne va pas de pair avec la récolte annuelle qui est que de la moitié de la production. Et ça, ça c'est un, un, un paradoxe qui a des conséquences importantes. Parce que si aujourd'hui on a des dépérissements, et c'était le cas dans le passé, c'est qu'on ne récolte pas ce qu'il faudrait récolter. Et donc, sur des sols pauvres, hein, on, a, on, a davantage, on a trop de matériel surtout. Et ça aussi, c'était la recherche. Quand la recherche a fait ses normes de sylviculture, de production de sylviculture, la recherche a dit, puisqu'on veut plus de bois, on a plus de sol. Donc, on a, on a des sols pauvres. Et sur les sols pauvres, comme on a moins de production, il faut mettre davantage d'arbres. Donc on a mis davantage d'arbres sur les sols les plus pauvres, ce qui est une hérésie. Et, et, comme, et comme on ne récolte pas, et ben ça fait que... Des... Alors, y des, il a, y a des fois où ce n'est pas grave, hein, parce que... Bon, mais il y, y a des situations, comme euh, les marnes noires dans les Alpes, euh, et ben Là, il y a trop de matériel sur pied, trop de pain noir, et on a des, des éboulements. Des, des, des... Donc, on récolte la moitié de cette production. Ça. Il y a une faible attractivité alors, des, des, des, des métiers de la foresterie, malgré le rôle de la foresterie dans la lutte contre le, chim... le changement climatique. C'est-à-dire que les jeunes étudiants, hein, qui sont, qui sont euh, au, premier, au premier cas intéressés par le changement climatique, et qui ont envie d'agir. Ils disent, moi, c'est pas la foresterie que je vais aller, c'est plutôt dans l'environnement, etc. Les investissements vers forestiers ne sont pas attractifs. Alors, je donne plein d'exemples là-dedans. Ils ne sont pas attractifs parce qu'ils ne sont pas rentables. Or, je suis un investisseur. Je suis un, un, un gros investisseur. Qu'est-ce que je fais Je cherche là où mon argent va me rapporter le plus. Et de manière sûre, par exemple, les fonds d'investissement des retraites, qui, dont la porte est complètement ouverte aujourd'hui, avec la loi Macron. Donc, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce que font ces gens-là eh Ces gens-là, ils regardent. Ça me rapporte combien d'investir dans un truc vert bon. eh bien, Pas plus que d'investir dans, dans les retraites en France ou dans les trucs comme ça. Donc, je vais les laisser. D'autant plus que les droits à polluer sont inefficaces, et d'autant plus que certains investissements verts sont des investissements un peu détournés. Le greenwashing, j'ai appris aujourd'hui que l'Europe avait effectivement lancé une opération pour lutter contre le... Ce pas parce qu'on met une bouteille de Coca-Cola avec une étiquette verte, que, que vous faites, de, vous faites enfin, et c'est ça donc les investissements verts forestiers sont détournés de leur objectif principal les droits pollués sont inefficaces euh, je peux dire par exemple j'étais à Madagascar il n'y a pas si longtemps que ça pour créer un, un corridor forestier bon, Air France paye un milliard d'euros de, de, de, de, à Madagascar pour, pour euh, reboiser mais ces, ces, ces reboisements-là sont très très vite pris par la population dès que, la, dès que le plan a 2-3 mètres, ils le coupent. Donc, il et, n'y et, et, et a, a pas derrière de, de, de suivi de ça. Et le dernier point, ben, c'est que donc, les entreprises ne sont pas incitées à, à, à investir dans, dans, dans, le, dans le, sauf celles qui utilisent la ressource naturelle, comme Firmini, Tembek, qui n'est pas très chère, Firmini, Tembek et Smurfit Kappa, ceux qui utilisent cette recherche-là, avec des investissements de locaux. Je parle à Smurfit Kappa, la, la centrale de cogénération a été financée à 30% par la région. Donc, pareil pour Firmini. Vous voulez, vous voulez, pas, vous voulez sauver des emplois? donnez-nous 30% ou 40% vaut. donc la recherche en foresterie n'est pas disruptive cette recherche en foresterie qui n'est pas disruptive et je suis bien placé je, je, je vais parler de, de ce que j'ai vécu parce que ce livre est un vécu bon peut-être que, ben, je peux, ben, peut que un petit peu si tu veux, donner un petit peu de temps pour Là, mais ça, va, oui, ça oui, et plus oui, okay. donc la recherche en foresterie n'est pas disruptive parce que je vous parle de ce que j'ai vécu. Aux années 2000, j'ai présenté un projet de bioéconomie forestière. On m'a dit, ton projet il n'est pas bon, il a mal été classé, et pourtant j'étais à côté de Xylosup. Eh bien, ce projet de bioéconomie forestière a été créé, non pas dans les années 2000, mais à l'ordre des années 2000. Donc on a attendu 15 ans pour pouvoir faire émerger ce projet. Quand, quand je disais à ma, à ma direction, à la direction de l'école, hein, au, au conseil scientifique de ma direction de l'école, c'est important, euh, l'économie circulaire en forêt, c'est important, etc. On me disait, mais non, non, c'est pas, pas ça qui nous intéresse, c'est autre chose. Donc la recherche n'est pas disruptive, pourquoi Parce que, les, et c'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui évaluent la recherche, qui disent qu'effectivement il faut des résultats sûrs hein, et, et non plus des, des, des résultats hypothétiques. Ceux qui investissent dans la recherche veulent un retour sur investissement, c'est normal. Voilà, on passe à l'autre. Hein. Voilà, donc une gouvernance verticale et, et des institutions normatives, on va aller assez vite, vous, vous connaissez ça, l'ONF comp a compétence liée, l'État lui dit « fais ça » On vire 500 personnes qui fait ça. Les compétences discrétionnaires pour les forêts privées. Mais comment fonctionnent les CRPF Et je sais parce que pas mal de, de, des ingénieurs que j'ai formés, des masters que j'ai formés et des techniciens travaillent. C'est des grands bureaux d'études qui vont chercher à la région ou ailleurs des, des financements. Des normes techniques quelquefois sur, surprenantes, je l'ai déjà dit, la densité sur trois fois, le facteur humain a longtemps été ignoré. Quand j'ai quand travaillé à, à l'ONF, j'ai re, retrouvé des, des dispositifs expérimentaux, des choses très très simples. On leur disait, voilà, on va travailler au profit d'arbres de place. Vous mettez, vous gardez un arbre tous les 10 mètres pour pouvoir être semencier quand on va faire la région naturelle. Et ben, quand je suis revenu 20 ans après sur ces dispositifs-là, ce n'était pas le cas. Ils laissaient plus d'arbres parce que le facteur humain a longtemps été dit. Des fonds publics mal utilisés, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les rapports, tous, tous les rapports au, de la commission économique du Sénat disent que les fonds publics sont mal utilisés. Les reboisements après la pac 92 et c'est quand je suis arrivé ici, c'est La PAC-90, on va faire déjà cher, il y a trop de vin. Voilà. Et on a reboisé, euh, euh, on a donné des financements pour reboiser. Tous les reboisements, tous les financements n'ont pas été utilisés. Donc, c'est trucs. On a adapté les critères et indicateurs de gestion durable aux techniques de gestion existantes, mais pas l'inverse. Je me souviens que quand j'allais voir les, les, les propriétaires forestiers à l'un des années 2000, ils me disaient, « Mais moi, je fais, je fais de la gestion durable depuis longtemps. » L'ONF disait ça. Les, les CRPF disaient, « Mais, mais nos, nos, nos gestionnaires sont... sont » Donc, on a plutôt fait rentrer ces, la gestion existante dans le truc. Ça, tout ça, c'était parce qu'on avait un paradigme qui était le progrès, les normes techniques et scientifiques. Les perturbations, tempêtes, incendies, ennemis civicole, civiculture intensive, ont fait davantage pour l'évolution de la foresterie que les institutions, tout en, en révélant la formidable résilience des écosystèmes forestiers. Okay. Donc, je prends les tempêtes. La première tempête que j'ai connue, c'était 82 en Auvergne. Qu'est-ce qu'on a fait C'était, bon, tous mes étudiants en BTS à l'époque sont partis couper les, les, les arbres pour ouvrir les routes. On a commencé à dire, mais tout ce matériel sur pied, on va le stocker. Alors on les a mis dans les lacs en Auvergne, ce qui était écologiquement <rire> imprudent. Et puis après 1999 et 2009, on a pris des modes de commercialisation en faisant des stockages avec, avec de la recherche financée par l'État. Les incendies. Donc, les incendies, on a reconsidéré notre sylviculture, notre façon de faire la sylviculture. On a créé des, des structures, notamment le fameux incendies de 1949. Dans les Landes, on a créé des structures permettant de lutter contre les incendies. Les, les forestiers des Landes se sont voilà, réunis dans, en association pour lutter contre ça. La DFC, les ennemis. Quand on a eu des grandes, euh, euh, des grandes peurs je dirais, notamment Déforpa, le programme Déforpa, je ne sais pas si tu as connu ça, hein, si. le programme Déforpa, les pluies acides, voilà, c'était l'espérissement des forêts pour les pluies acides, c'est ça ce que je veux dire. Ben, les, ennemis, les, ennemis des forêts, les ennemis des forêts, on les a combattus et puis on a créé euh, des, des, des réseaux de surveillance des, des, des forêts par rapport aux ennemis. Donc, ça, ça, fait, ça fait beaucoup de bien, mais ce n'est pas, pas le code forestier qui l'a fait. La sylviculture intensive nous a, fait, nous a révélé la formidable résilience des écosystèmes forestiers. Alors je prends bon, les, les forêts, les incendies de forêt, pardon, vous revenez trois ans après, ça ne se voit pas. Bon. Euh, vous, vous, vous, prenez, vous prenez par exemple la sylviculture intensive. Quand j'étais à Bercé, en forêt, en forêt de, de Bercé, dans la Sarthe, le, le être avait été massacré parce qu'il y avait je ne sais plus combien de sabotiers des sabots en être Et ces sabots de c est, c est, ce, ce être, il est revenu tout seul, malgré le fait qu'il n'y avait plus, plus de être. Donc tout ça a fait que les, les événements, les perturbations, ont beaucoup aidé à la compréhension et de l'évolution des écosystèmes et à nous obliger à nous à rendre une foresterie dont les, les, les, les différents rouages sont cohérents entre eux. Donc une foresterie encore marquée par l'absence de lien entre gestion et commercialisation. Moi, on n'a jamais parlé de commercialisation tellement. Quand j'étais ingénieur des travaux des eaux et forêts, il euh, y a des, des, des, des structures universitaires et d'écoles d'ingénieurs qui forment à la forêt et des structures là, qui forment la, au bois au bois, pas aux autres, aux autres fonctions. Et ça ça, ça, ça reste encore marqué. Gestion, administration, production, commercialisation et enseignement supérieur. Les euh, recherches, ça. Absence d'innovation dans les produits. Exemple, la, la lignine pour les bornes de batterie. Euh, donc, un, un, un, un groupe de chercheurs suédois, suédois, suédois finlandais, euh, a mis au point une borne pour les batteries de voitures électriques avec de la ligne. En France, on est incapable de faire ça. Pourquoi Je prends un autre Xilo France. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Xilo France. À Jeun, on crée une usine au milieu hein, d'un du, bassin de ressources peupliées qui n'a tenu que cinq ans. Au bout de cinq ans, c'était une structure avec des machines les plus performantes, pour faire du déroulage, pour faire des cagettes. Un c'est un, un des bassins de... Donc, absence d'innovation dans les produits. Voilà. Comme d'autres secteurs, le tissu industriel est en souffrance, mais les investisseurs alors, sont là. financer en partie, par exemple. Donc, il faut repenser notre rapport au végétal. Il faut repenser notre rapport au temps. Il faut repenser notre conception du progrès scientifique et technologique. Tout ça, ce ne sont pas des idées. Repensez notre rapport au végétal, parce que jusque-là, et les paradoxes et les paradigmes, ont fait que l'homme était au-dessus du végétal. Je domine le végétal. Et Catherine Larère, qui est une philosophe, qui est, qui est l'épouse de, de, de Raphaël Larère, qui a travaillé à Nina dit que effectivement le rapport au végétal, le rapport de domination, euh, du végétal et est aussi un rapport de domination va de pair avec le pardon, le rapport de domination de l'homme sur la femme. Elle, elle fait ce parallèle-là. C'est vrai que aucun euh, que, que la première ingénieure forestière, y greffe, hein, à l'époque de l'école forestière de Nancy, c'était en 1976 alors que l'école a été créée en 1850. Donc, j'aime ai, bien cette, cette comparaison parce que c'était ça. L'homme dominait et voulait dominer tout ce qui était ascendant. Notre rapport au temps, quand on a eu ces, ces, ces deux coups de, de tempête, 99 et 2009, les, les forestiers qui, qui voulaient investir dans, dans, dans les essences à croissance rapide disaient mais il faut, il faut raccourcir les révolutions. Il ne faut pas couper le, le pain maritime à 50 ans, 60 ans. Il faut le couper à 35 ans et, et avoir un, un rapport plus grand. Donc, pour voir notre rapport au temps, notre conception du progrès scientifique et technologique. On doit avoir un progrès scientifique et technologique qui ne doit pas être uniquement un progrès basé sur l'économie, sur la finance. Bien sûr qu'il faut un progrès. So, qui, qui, qui soit lié à l'économie, qui rapporte de l'argent parce que c'est ça. Mais on doit avoir un progrès scientifique, euh, un progrès économique, social et environnemental. Ce que, ce que les gens demandent, c'est du bien-être environnemental. Alors le bien-être environnemental, je suis d'accord, ça passe aussi. Hein, J'ai des, des économistes de fils qui me le rappellent. Ça passe aussi par le progrès économique, l'économie et la bioéconomie la bioéconomie et pas l'économie de profit voilà. résonner collectivement sur ces concepts biodiversité, naturalité, durabilité et ça, je, je, je, je, je te parlais du, du webinaire euh, eco voilà. je pense que la biodiversité on a encore beaucoup de progrès à faire dans la connaissance de ce concept quant à la naturalité on voit des, des, des scientifiques comme Francis Allais dire « Mais les forêts de plantation, ce n'est pas des forêts naturelles. » Il a écrit ça dans Le Monde, d'où Jacques Tel et autres qui, qui, qui, ont, qui ont fourni une réponse. C et de durabilité. C'est quoi la durabilité Alors, Donc ça, ça, je pense que c'est des notions sur lesquelles tous les groupes d'intérêt se déchirent. Et, et donc les écologistes, les écologues, les entreprises, les, les, les chercheurs, voilà. Donc c'est Dans un contexte où... Je ne vite, pas, parce là, non, dans bah, ce... as pas eu tout d'échange. <rire> OK. Donc dans un contexte de... de, de voilà. Mais on peut, on peut parler... Par, par, partir là-dessus hein, où, où on pense que les, les, les, entreprises, les ressources illimitées dans un contexte de critique du fonctionnement des institutions, concertation ne veut pas dire acceptation de méfiance envers les décideurs politiques de, je dirais même de défiance, de demande sociale de bien-être pour toutes les populations de démocratisation, de la gouvernance et de réflexion sur le droit de propriété, je pense que c'est ça c'est tout ça le droit de propriété, ce n'est pas le droit de faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, les, les gens disent, bon, c'est ma propriété, je vais m'interdire de, de polluer alors que je suis chez moi. Voilà. Donc, redonner de la cohérence et du sens commun aux assemblées. Voilà. Donc, je propose un certain nombre de choses, on ne va pas toutes les citer là-dessus, on, on va les passer, passer rapidement là-dessus, mais bon, création d'un institut forestier, harmonisant les différentes formations supérieures avec des doubles diplômes, là, la, la création aussi d'un diplôme d'expert en foresterie et de la formation continue diplômante. Je pense que bon, un emploi sur deux en foresterie est occupé par quelqu'un qui n'a pas eu de formation initiale en foresterie. Ouais. Création d'un institut voilà, pour spécialisation des territoires, je pense que ça c'est. Voilà. Et création de monnaie volontaire, voilà. ça aussi, avec, via une banque à gouvernance transversale pour financer les projets de foresterie. La démocratie sociale versus la démocratie élective, voilà. ça c'est ce que tout le monde demande. Voilà, le futur de la foresterie est dans l'intelligence collective. La foresterie est le lieu pour faire évoluer la pratique du bien-vivre ensemble pour le bien-être de tout, en plaçant l'homme au cœur des communautés végétales et non au-dessus. Si je mets cette, forêt, cette, cette photo de Versailles, c'est que vous avez, au premier plan, des jardins arborés qui sont financés par les grands groupes. Smurfit Kappa a, a, a financé les, les, les, les bosquets de la Reine, hein, alors que quand je leur demandais de l'argent pour financer les formations pour avoir des, des cadres chez eux, ils m'envoyaient envoyé être bon. et, et au fond, vous avez le parc et cette, cette, cette structure. Le, les gens viennent ici pour leur bien-être et tout le monde y participe. Voilà, Merci et désolé d'avoir été... Mais bon, c'est ma fonction d'enseignant-chercheur. <rire> donc là en bas, c'est la fameuse usine de... De Sué Suédoise et, et finlandaise sur euh, les, la lignine, l'extraction de lignine pour, euh, pour les batteries. Voilà. Et donc c'est Georges Pénon, hein, euh, Philippe Charroux, c'était la photo. Et là, je, je, je, je rends hommage à mon prof de Stat hein, en bas à droite, hein, il était comme ça, hein, voilà, qui nous a enseigné euh, des normes techniques pour la gestion forestière en mètres cubes par hectare et par an. Voilà. Voilà, merci.